Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je voulais vous parler d'un petit problème que j'ai eu sur un site internet. Euh, C'est assez impressionnant et je voulais vous mettre en garde contre des éventuels arnaques où on ne comprend pas ce qui se passe. Euh, donc, recommandé par euh, pas mal de scrapeuses et avec des produits très très alléchants car pas chers, euh, je suis allée sur euh, ce site-là. Et donc, si vous regardez bien, j'ai pour un total, euh, avant frais de port et avant réduction, de 35,47. Si on dit euh, bonjour, je suis en France, euh, donc je veux bien que vous m'estimiez les frais de port. Alors, pour info, il y a une manip que j'ai fait avant. Euh, attendez, parce que là, il a, il a, je suis retournée en arrière quand j'ai vu le, le problème, en fait. Je ne sais pas pourquoi il me met à Alabama, mais il a bien compris que j'étais en France. Avant de rajouter un des produits. Euh, il a augmenté les frais de port, ils étaient à 12 dollars. Euh, mais euh, en rajoutant un produit, ils sont euh, passés à 13. Donc déjà les frais de port sont pas euh, ils sont pas neutres, ils ne sont pas euh, de base. Ils sont ajoutés proportionnellement à ce que vous achetez, ce qui fait des frais de port quand même beaucoup plus élevés. Euh, et qui euh, comme on n'a plus forcément l'habitude vu que généralement on a un forfait, ou alors euh, une réduction une offre des frais de port, là c'est le, le, le, le truc inverse. Donc, vous regardez, je suis à 35,47. Parce que j'ai un truc avec les chiffres, j'aime bien ça. Euh, ce qui m'a permis de me rendre compte euh, du foirage. Je ne mets pas le code de, de réduction que j'ai trouvé, je vous montrerai après ce que ça donne. Donc, on procède à la suite, euh, le check-out, les frais de port et tout ça. Ça charge, et mon 35,47 devient, et c'est bien intéressant parce que ici, ce n'est pas indiqué, et je vais bien actualiser la page précédente plusieurs fois, ça devient magiquement 43,37. Donc je me suis pris euh, 5 balles dans la tronche, comme ça, on ne sait pas pourquoi. Et là en fait, les 43,37, euh, il a réactivé le code discount que j'avais mis, que j'avais trouvé sur internet. Il me met 4, 34 de réduction. Mais regardez, parce qu'en fait ça c'est le sous total, hein. et ensuite il y a la réduction. Le sous total qui ne peut pas bouger puisque c'est lié à mes produits, j'enlève le code de réduction, et il diminue. 42,60. Donc le code de réduction me fait payer des sous, mais m'en enlève c'est un. Et puis, et puis vous avez remarqué que j'étais à, à 35 euros et je suis passé à, à 42 sans aucune raison. Et là-dessus se rajoutent encore des frais de port, euh, qui sont donc quand même assez, assez importants. Les frais de port peuvent être très justifiés quand ça vient notamment des, des États-Unis ou du Canada. Euh, ils peuvent être très élevés, et c'est comme ça, on n'y peut rien, mais là ça vient de, de Chine, et ils sont. Euh, ils ne fonctionnent pas suivant le modèle habituel. Donc euh, moi je, je ne vais pas continuer avec un site comme ça, parce que j'estime que c'est de la manipulation et que ce pas sérieux. Mais euh, voilà, je faisais cette vidéo pas pour vous mettre en garde contre ce site-là en particulier, mais vraiment pour vous dire euh, attention, même quand vous avez validé votre panier, euh, aussi étrange et voire même, je pense dans certains pays, euh, en tout cas j'espère illégal même quand vous avez validé votre panier le montant peut changer et là comme on le voit c'est tout en bas largement après les validations euh, la modification si, euh, bah, si j'étais pas moi euh, je l'aurais pas vue je l'aurais pas vu et euh, j'aurais validé et on va sur Paypal et on se dit ah euh, oh bah ouais j'en ai pour oh, je pensais en avoir pour 35 balles bon j'en ai pour 40 c'est pareil donc voilà faites quand même attention euh, même recommandé euh, par pas mal de personnes même euh, connues euh, les sites euh, peuvent euh, utiliser des, des manœuvres euh, absolument euh, incorrectes et immorales en ce qui me concerne donc moi je, je n'ai pas envie de soutenir ce, ce type de site et euh, je vais continuer à aller euh, sur ceux que je connais et qui sont euh, fiables et plus euh, corrects. Voilà bon bah je vous souhaite une bonne journée au revoir